Bonjour à toutes et à tous. Résoudre un système d'équations, c'est trouver le couple solution de ce système. Le couple x-y vérifie les deux équations en même temps. Dans cette vidéo, on va résoudre graphiquement le système d'équations 3x-y moins est égal à 1 et 2x plus 3y est égal à 19. C'est parti résoudre graphiquement le système d'équation 3x moins y est égal à 1 et 2x plus 3y est égal à 19. Donc, pour résoudre cette équation, on doit représenter graphiquement l'équation 3x moins y est égal à 1. 3x moins y est égal à 1, c'est l'équation d'une droite. Donc je donne comme nom la droite D1 et 2x plus 3y est égal à 19, c'est aussi une équation de la droite. Donc je vais donner comme nom D2. Pour tracer la droite D1 dans un plan, donc je dois déterminer deux points distincts de la droite D1. Donc pour cela, je, je vais essayer de trouver deux points distincts de la droite D1. Donc je me servir d'un petit tableau pour définir les deux points distincts. Voilà. Je donne ici le nom, le point A et le point B avec les coordonnées X, Y. Donc, si je donne à x est égal à 0, la première équation, j'aurai 3 fois 0 moins y est égal à 1. Donc, y à quoi est égal y est égal à moins 1. Donc, 0 a pour image moins 1. Et si je donne à x est égal à 1, donc j'aurai 3 fois 1, moins y, est égal à 1. Donc dans ce cas, y est égal à 2. Car 3 moins y est égal à 1. Donc on aura y est égal à 3 moins 1, c'est 2. Donc pour 1, on aurait l'image c'est 2. Donc on a déjà deux points de D1, deux points distincts. Le premier point c'est... A de coordonnées 0 moins 1. Et le deuxième point, c'est 1 d'abscisse 1 et de l'ordonnée 2 pour le point B. Donc, je passe à la deuxième droite des deux. De la même manière, je trace un petit tableau. Je vais donner comme deux points E et F. E et F, et ici X ou ici Y aussi. Pour la deuxième équation, si je donne AX est égal à moins 1, donc 2 fois moins 1 plus 3 fois Y est égal à 19. Donc, 2 fois moins 1, c'est moins 2. Moins 2 plus 3y est égal à 19. Donc, automatiquement, 3y est égal à 21, parce que 19 plus moins 2, ça donne 21. 21 divisé par 3, donc y est égal à 7. Pour la valeur moins 1, on a l'image, c'est 7. Maintenant, je vais donner par exemple à x est égal à 8, et je vais essayer de trouver le y. Donc on a aussi 2 fois 8 plus 3y, plus 3y est égal à 19. Donc 3y est égal à 19 à 19 moins 16. Parce que ici 2 fois 8, c'est 16. Donc, 3y est égal à 3. 19 moins 16, c'est 3. Donc, y est égal à 3 sur 3, c'est 1. Donc, 8 à pour image, 1. On peut tracer les deux droits, D1 et D2, dans un repère autonomé. Donc, voilà, je vais présenter le point A, donc le point A, et le point B pour la droite D1. Donc par A et B, il passe la droite D1, donc c'est la droite D1. Donc voilà, je place les points E et F de la droite D2. Donc E a pour image moins 1, 7. Oui, je place le point F, F d'abscisse 8, de l'ordonnée 1, donc voilà, le point F. Alors, je trace la droite D2. Donc, les deux droites D1 et D2 semblent se coupent à un point de coordonnée D5. Donc, Le système Le système semble avoir pour solution pour solution le couple. Deux, cinq. Alors, on vérifie. On vérifie. Donc, donc, on a dit, résoudre le système, c'est de trouver le couple XY, vérifie les deux équations en même temps. Donc on vérifie pour la valeur pour les deux valeurs 2 et 5 dans les deux équations pour voir si 2 et 5 est la solution de notre système d'équations. Donc notre système c'est 3x moins y est égal à 1 et 2x plus 3y est égal à 19. Si je donne à x 2, on a 3 fois 2, moins y, y c'est 5. Donc, je fais le calcul, 3 fois 2 c'est 6, moins 5 c'est 1. Donc, le couple de 5 vérifie la première équation. Donc, pour la deuxième équation, 2 deux fois 2, moins 3 fois y. Donc, 3 fois y. Pardon. Donc, y, c'est... Y, c'est 5, 3 fois 5, 3 fois 5, et je fais le calcul. Donc, qui est égal, 2 fois 2, c'est 4, moins 15. Donc, plutôt, ici, il y a plus. Donc, plus 15 est égal à 19. Donc, les deux nombres de 5 vérifient aussi la deuxième équation. Donc, c'est bien la solution du système d'équation. Donc, 2, 5 est la solution. et la solution du système d'équations. Donc, ma vidéo touche à sa fin, et à la prochaine vidéo pour d'autres exercices. Bon courage